J'ai l'honneur de prononcer le discours de Son Excellence Issoufou Mohamedou, président de la Fondation Issoufou Mohamedou, champion de l'initiative africaine de la Grande Méraille Verte, lors du side-event sur le Futa Djalon dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau 2022 à Dakar, au Sénégal. Citation. Mesdames et messieurs, le Forum mondial de l'eau, pour la première, aborde aux rives de l'Afrique subsaharienne et pour la seconde fois a lieu sur le continent africain. Lui qui, dans la première édition, fut lancé au Maroc. Et je me réjouis particulièrement de cela car les forums mondiaux de l'eau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 du XVIIIe siècle. L'eau assure l'unité du vivant, dit très justement Eric Orsana. J'ajoute que l'eau doit assurer pour nous l'unité du territoire, l'unité de nos sociétés et de nos écosystèmes, des perspectives de nos foyers. Le massif du Fouta-Djalon qui nous réunit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 de contribuer à la restauration et à la préservation du massif du Fouta Djalon. Ces actions peuvent être menées en amont ou en aval du Fouta Djalon afin de conduire des activités plus respectueuses envers les ressources données par ce massif. Mesdames et messieurs, le massif du Fouta Djalon doit être protégé et développé tout à la fois et doit perdurer pour garantir la vie humaine et environnementale, le bon fonctionnement des cultures irriguées et la sécurité alimentaire. L'environnement d'abord. Champion de la Grande Braille Verte, laissez-moi vous dire à quel point je suis convaincu que le fouta Djalo en Guinée, mais aussi le delta intérieur du fleuve Niger en Bali, le Gourmand au Burkina Faso et au Niger,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 sont l'illustration même de la capacité africaine à s'adapter en fonction des moyens, des besoins et des capacités disponibles. L'Afrique expérimente, l'Afrique apprend et l'Afrique déploie. Les dénominateurs communs à l'ensemble de ces innovations traditionnelles et technologiques est l'eau. C'est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 et expérimenté par les communautés locales. Notre expérience avec les scientifiques, avec les femmes et les jeunes au Niger nous donne deux leçons que le Fouta Djalo pourrait trouver utiles. La première est que le fait de travailler ensemble dans les bassins versants est bien possible, quoique ce n'est pas toujours facile. La première,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 a permis davantage de mettre l'agriculture à l'abri des aléas climatiques. Sécheresse ne peut plus être synonyme de famine grâce à l'irrigation. C'est une des leçons que nous tirons de cette expérience. De même, l'agroforesterie durable doit permettre à tous villages, forêts, était de source de nos fleuves de vivre. Permettez-moi de revenir vers la science dans laquelle notre continent peut contribuer positivement au monde et vers les politiques publiques fondées sur la science. C'est grâce à la richesse des solutions innovantes déployées autour du massif du Fouta Jalon tel que présenté par mes précédents. Mots, mais aussi dans tous les programmes scientifiques dont notre région régorge, tels l'évaluation des capacités de capture de carbone, de régénération des écosystèmes, de définition d'une agroforesterie, agroécologie et agriculture intelligente face au climat qui soit véritablement ancré